Bonjour Alexandre, j'ai 23 ans et aujourd'hui je suis en dernière année de génie mécanique. Ce semestre, j'ai entrepris actuellement un master en management et entrepreneuriat. Bonjour, c'est Eliot, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'UTBM en dernière année en mécanique. En parallèle de ça, je fais un double diplôme en entrepreneuriat. Le projet Style Revue consiste en la création d'une société horlogère.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 sur des projets qui nous plaisent, à travers des matières proposées par l'UTVM où on nous laisse le choix en fait, des sujets précis qu'on va avoir et donc du coup ça nous libère du temps et puis également les conseils des professeurs pour pouvoir avancer au maximum dans nos projets et dans nos passions. L'UTBM continue à m'aider en proposant un double diplôme Master Management et Entrepreneuriat couplé au cursus ingénieur. On a justement pris ce double diplôme pour pouvoir pousser le plus loin possible la démarche entrepreneuriale. qui nous permet d'établir les lignes stratégiques de la société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 en parallèle de ça, on a commencé à développer un deuxième mouvement qui lui aussi est totalement novateur et sur le plus long terme, donc à la suite du stage, nous aimerions lancer la société juridiquement. Je pense que pour l'école, c'est toujours positif d'avoir deux élèves fraîchement diplômés qui lancent leur entreprise. Ça montre que c'est possible, ça montre qu'en travaillant beaucoup et qu'avec le soutien de l'école, on peut arriver à à faire des projets concrets avec les tiennent à cœur. Le message que j'ai à faire passer aux étudiants de l'UTBM, c'est que s'ils ont une passion, un domaine qui les intéresse, un projet de vie, que ce soit au niveau associatif, ou bien par le biais des cours où ils en ont l'occasion, parce que c'est vraiment une période où on peut le faire dans un cadre sécurisé, avec l'appui du corps professoral, des compétences externes, où c'est vraiment le bon moment, c'est vraiment intéressant, et puis il n'y a aucun risque à ce moment-là.